The legend of the phoenix. Hold hands with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We've come too far. to get some He's up all night for good fun I'm up all night to get lucky We We're up all night till the sun Your gift keeps on giving. What is this same feeling? If you wanna leave, I'm ready. Yeah, we've come too far to give up. Who we are? So let's write the bar and up to the stars all night. All night. So let's wear the bar and our caps to the star. Je sens faits, tu mises tout Ne joue pas fair-play, tu mises tout Qu'est-ce que t'as à perdre absolument tout Tu veux en découdre et tu mises tout Tu le toucherais presque, presque, tu mises tout Tu le consommes presque, presque, tu mises tout Pile ou face presque, tu mises tout Tourne la roulette et tu mises tout Tout à jouer, tout à miser Vivre l'instant sous la pulse tout à jouer, tout à misé, mettre ta vie sur le tapis juste Le temps d'un instant rêvait d'atteindre l'audace, les civets de commentaires blessants Le temps d'un allaitement la rejoindre, les civets balayés par quotidien d'antan le Les jeux sont faits, tu mises tout, ne joue pas fair play, tu mises tout Qu'est-ce que t'as à perdre Absolument tout, tu veux en découdre. Le consomme presque, presque, tu misto. tout. Il nous fasse, presque tu misto. tourne la roulette Sur le tapis de jeu Mise entre les mains fugaces du hasard Récolte d'années, quotidien sans feu enfant, mari, boulot et placard Dernière fois que tu la contemples Reflet qu'on a vie sans histoire Ranger normalité, bon exemple Couronner l'audace, choquant les mémoires Les jeux sont faits, tu mises tout Ne joue pas fait play, tu mises tout Qu'est-ce que t'as à perdre absolument tout T'es et tu mises tout. Tu le touches presque, presque, tu mises tout. Tu le consommes presque, presque, tu mises tout Pile ou face, presque, tu misto tout Tourne la roulette et tu mises tout Mais pourriez-vous comprendre Cette femme tourne d'eau sa vie finie Pourriez-vous la défendre Cette joueuse flambant toute sa vieille vie la jugerez-vous coupable De chercher prince charmant Cabriolet blanc Jugerez-vous condamnable Ses habits indécents Fourrures et diamants Les jeux sont faits, tu mises tout Ne joue pas fair-play Tu mises tout Qu'est-ce que t'as à perdre Absolument tout Tu veux en découdre et tu mises tout Tu le touches que presque, presque Tu mises tout Tu le consommes presque, presque Tu mises tout Il ou tu tout, la roulette et tu mises tout. Tous autant que nous sommes, serions-nous à la recherche de cette flamme, ce désir, cette étincelle, cet élan, cet acharnement à tout tenter pour rester vivant Qui t'a misé sur l'avalanche Qui t'a misé sur une cartouche Et Ça fait le catch. Ah